Je suis quand même infiniment persuadée que nos limites intérieures elles ont été posées par euh, toute l'éducation qu'on a reçue. Et en Montessori, normalement, c'est sans récompense ni punition. C'est une éducation sans récompense ni punition. Ça veut dire que tu n'encourages pas non plus un enfant. D'accord. L'enfant, il doit se satisfaire de son propre moteur intérieur. C'est sa propre réussite qui doit faire qu'il qu avance. Et ça marche. Alors moi, j'arrive très bien à ne pas punir un enfant. J'arrive pas à ne pas m'enthousiasmer du travail d'un enfant. Bon, après, on est, personne n'est parfait, mais je comprends très bien ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, que ton enthousiasme se substitue au sien. Tu comprends Il faut qu'il le fasse pour lui, qu'il comprenne que ce qu'il fait, c'est pour lui et pas pour faire plaisir à la maîtresse. Et pourtant, c'est des rouages pervers qu'on qu utilise quotidiennement. Moi, j'ai été une super bonne élève à l'école, mais... Parce que ça me faisait plaisir de faire plaisir à ma maîtresse, à mes parents, voilà, que mes parents soient fiers de moi, etc. etc. Bon, après, j'avais sûrement euh, le, le profil, on va dire, qui correspondait au moule de l'éducation nationale aussi. Mais, mais finalement, je ne veux pas ça pour les enfants. Euh, je, je, moi, je ne fais pas ça avec les enfants parce que pour moi, c'est des rouages pervers. C'est-à-dire, toi, dans ta vie d'adulte, qu'est-ce que tu vas construire euh, de ta propre volonté c'est-à-dire sans vouloir faire plaisir aux autres. ou sans, tu vois Mais ça va loin parce que c'est ta vie de couple. C'est beaucoup de choses. C'est toute une société qui fonctionne comme ça. Pourquoi les gens vont travailler le matin Pourquoi les gens vont faire un boulot de merde qui les fait chier tous les matins Tu comprends On en est à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens ils sont capables d'aller travailler euh, sans aimer leur travail. Donc ça ne peut pas donner du bon ça. Tu vois Ça peut pas donner du bon. Moi, je vois des enseignants, je ne leur confierai pas mes enfants. Heureusement, ils sont minoritaires, mais il y en a et il ne faudrait pas qu'il y en ait. Ce pas possible de te dire, si c'était pas fait pour ça, si ce n'est pas ton truc, si, si tu vas reculant le matin, il ne faut pas y aller. C'est quand on sent qu'au fond de un soi, un ça ne colle pas, et ben, il faut s'écouter.